Regardez, tout pour regardez, regardez, regardez, regardez, regardez, Recevoir le message de Dieu Dieu aïe aïe. regardez, recevoir le message de Dieu pour le Dieu À la voix de Dieu, me dit pendant plusieurs fois pendant monsieur je avant quand tu te Il dit Mais il dit Amen, bon bagarre, vous pouvez faire pour moi dans pays. Il dit Mais je suis seulement en bouche. qui maudit compagnie qui n'a pas eu il dit di, ou frapper vraiment pour qu'on fait ça il me monde qui pour maudit il me bouche bénie qui pour maudit compagnie qui n'a pas eu tout pourquoi il y a la chine il besoin faut une bouche qui pour maudit compagnie et qu'a béni mon Dieu Maudit compagnon Dans tout pays Devant le trône, nous sommes dans le trône Nous sommes devant le trône de Dieu Nous sommes devant le, devant le trône de Dieu Alléluia! Me lever même en l'air. Me lever même en l'air. Me lever même en Avec tous les saints dans la gloire devant le, devant le trône. Toute compagnie qui n'a pas, qui n'a pays. Moi maudis dans toute dimension mon Dieu. Ouais! dis dans le nom de Jésus, tout compagnie qui n'a plus de pays, quel que soit le patronage. kidnapping dans l'ouest dans le département l'ouest là prophète pasteur n'a la flamme maudit nous dans le nom de jésus compagnie kidnapping dans le département nord le ciel m'a dit pour maudit nous Compagnie kidnappée dans le grand sud. Déclarer nous m'a Pas de pour nous. Compagnie kidnappée. Compagnie kidnappée. n'a sud qu'il est? compagnie ce qu'il na N'est-ce qu'il est? N'est-ce qu'il est? Je déclarerai nous dire. Oh On peut kidnapper dans le plateau central. De nous déclarerai oh nous dire. Compagnie kidnappé dans le grand dos. Prophète apocabelle l'affleur déclaré nous m'a dit. Compagnie kidnappé dans le NIP. au nom de jésus-christ le grand ressuscité et le grand vainqueur sur tout territoire national l'âme de carré nous maudit dans les dix départements du pays Compagnie à maudit. au Et me Si sur un embranchement international. Que embranchement maudit. Que embranchement maudit. Que embranchement maudit. Que embranchement maudit. Au nom. A Dieu seul soit la gloire. Mes amis, en 2020 en attendez. Aïtien m'a commencé. Alléluia. commencer. Alléluia! pas besoin qu'on De toute façon, de toute façon, Je ne de pas j'ai besoin de vous, j'ai vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin la vous, Je ne vous, j'ai la de vous, j'ai besoin de vous, vous, j'ai besoin de 7 sommes de combat. Yes. Mais Somme 11, Pasteur Ludel Charles. Somme 12, Frère Charles-Saint-Louis-Jacques. Somme 37, Frère Ismaël Noël. Somme 64, Frère Fendi Noël Lafleur. Somme 95, Frère Cédric Joseph. Somme 118, Frère Bernard Janet. Et Somme 109, Frère Deglas Fisner. Somme 11. Somme 11. « Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ?»« Quand voici les méchants l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'homme sur ceux dont le cœur est droit. »« Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il »« L'Éternel est dans son temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sonnent les fils de l'homme, l'Éternel sonne le juste, il est le méchant. »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 Confie-toi à l'éternel et pratique le bien Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel ta délice, il te donnera ce que ton cœur désire Recommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance et il agira Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi Garde le silence devant l'éternel et espère en lui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 et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste. Et il grince des dents contre lui. Les seigneurs se rient du méchant. Car ils voient que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent l'arc. Pour faire tomber le malheureux et l'indigent. Pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur. Et leur hack se brise. Mieux vaut le peu du juste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 et il prête, et sa postérité est bénie Détourne-toi du mal, fais le bien Et possède à jamais ta demeure Et possède à jamais ta demeure Car l'éternel aime la justice Il n'abandonne pas ses fidèles Ils sont toujours sous sa garde Mais la postérité des méchants est retranchée Les justes posséderont le pays Et il y demeure à jamais La boule du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épille le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne laisse pas entre la main. ne laisse pas entre ses mains. Et il ne les condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel. Garde sa voix. Il délivrera pour que tu possèdes le pays. Tu verras la méchante retranchée j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité d'un méchant est retranchée. Le salut des justes vient de l'éternel. Il le protecteur au temps de détresse L'éternel le secourt et le délivre Il la délivre des méchants. Il les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge Parole de l'éternel Amen, Amen, Somme 64 Oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis Protège ma vie contre l'ennemi que je crains Garantis-moi des complots des méchants De la troupe bruyante des hommes uniques ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à plein et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se conservent pour tendre des pièges. Ils disent, qui il les verra? Ils mettent des crimes. Nous voici près. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme.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 Alléluia, nous mettez debout. de Amen. Amen. Ferme un comme Ferme fermez consens. Ferme ça. fermez Vous va pouvez le dire à la conversion ou à la mort. Vous va le répéter avec moi. Vous va le répéter avec moi. Vous ne pouvez le répéter avec moi. Nous ne pouvons pas gagner dans un pays. Est-ce que nous entendons bien là? Amen. Nous ne pas appeler pour nous vivre Saint-Domingue. Le, le sol est tout ouais. le sol est aux haïtiens. Le sol est aux haïtiens. Bon, moi, je prend prends trois pommes dans tout l'univers. Bon, et pour les haïtiens, vivre dans le sol. Les haïtien qui vivent là, il disparaît. S'il va le convertir, il disparaît. Je n'avais pas un compte qui coulait, qui n'a rien. Je n'avais pas un compte qui n'appartenait. Au nom de Jésus, répétez après moi, au nom de Jésus, pour nous faire ça, conversion d'abord. Si le roi ne prend pas la conversion, on prend la mort. Et Jésus dit, si vous le voulez pas on repentir, vous dans péché. Amen. Nous l'avons pris, nous l'avons pris. Tout le monde, n'importe quoi, il y a des pour les Haïtiens, même en France, même au Canada. Même si ou en, ou en Afrique, n'importe quoi, y a dit pour pays Mais ce pays a, a délivré. Oh. Moi, avec puissance, avec Biban même. Non. Parce que si Moïse a du courage, avec un bâton, amen. Avec un oh. bâton. Oh. Plus la présence de Dieu.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 Yes, yes, yes, yes. Et qu'on ça, pour le travail. Yes. Et qu'on ça, pour le travail. Au nom de... Yes. Au nom de...